Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Henri-Luc. Aujourd'hui, je vais faire une ala, ou une challah en anglais. Il s'agit d'un pain traditionnel juif relativement festif. Ce pain est généralement consommé lors de Shabbat et lors de la plupart des fêtes juives. Traditionnellement, la ala est façonnée à partir d'une pâte crue composée de farine, d'huile, de miel, d'œufs et de sel. La pâte ressemble à celle d'un pain brioché, à la que l'huile remplace le beurre. La hala est la plupart du temps tressée. Elle peut être tressée avec 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 12 boudins. Plus le nombre de boudins est élevé, plus le tressage est complexe. Les tressages les plus fréquents sont avec 4 ou 6 boudins. Les boudins peuvent aussi parfois contenir une garniture en leur centre. Les extrémités de la hala sont souvent effilées. La hala est dorée à l'œuf et parsemé de graines de sésame. Sa croûte est assez dure. Quant à sa mie, elle est très serrée et moelleuse. Son goût se rapproche du pain brioché par sa consistance riche. Alors, on va commencer. Alors, j'ai déjà dans euh, mon bol 187 grammes de levain de tout point. 99 grammes d'huile d'olive, 99 grammes de miel, 2 œufs, 2 jaunes d'œufs. Il me reste à ajouter 67 grammes d'eau. Je n'ai pour un gramme on ne sera pas déchirer, c'est beau. Donc, on en laisse ça. On mélange le tout. On ajoute la farine. Alors la farine, c'est 598 g de farine tout usage et 11 grammes de sel. On va utiliser les mains. La pâte, compte tenu du fait qu'elle a de l'huile, des œufs et du miel, elle est euh, différente au, au toucher. La texture est similaire à la brioche. La pâte à brioche. J'en ai beaucoup sur mes mains. Donc ce que je viens de libérer, on va aller chercher ici la farine. Donc on arrive à la fin. C'est vraiment un pain pour Noël. C'est vraiment un pain délicieux. Si vous aimez la vanille, vous pouvez remplacer 15 g d'eau par 15 g de vanille. Tout simplement. Ça va lui donner un goût de vanille. Mais moi, j'aime bien la... la telle qu'elle est. La texture, elle est parfaite. Donc, on va transférer la pâte dans notre bac, tout simplement. Je vais aussi nettoyer les mains. On tout ce que je peux de la pâte intérieure. Alors, on met un bol d'eau chaude ici et on va mettre le couvercle. Donc, on se voit dans une demi-heure. Ça fait déjà 30 minutes, donc on est rendu au premier rabat. Je vais en profiter pour faire un petit pétrissage de la pâte. Je vais transférer la pâte sur le comptoir. C'est normal, la pâte, elle est différente compte tenu est, du fait qu'elle est briochée. Mais elle va être très belle et très bonne. Hein? Voilà. Alors, on est prêt pour une autre demi-heure. À plus tard! Nous en sommes rendus au deuxième euh, étirage. Donc, on remet la pâte. Ici, elle est juste belle. Elle est très uniforme. Je suis vraiment content. Elle est lisse. Elle est vraiment très belle. Voilà. Voilà. On le remet ici et c'est fini. Pour l'instant, on se revoit dans une demi-heure pour le troisième et dernier rabat. Bonjour, ça fait alors une demi-heure. On est rendu maintenant à l'étape de, de, du troisième étirage. Tout simplement. Et on va... La pâte, elle est magnifique. Elle est de, très, très, très belle. Alors... Je vais lui mettre un petit peu d'huile. Donc je vais mettre la pellicule de cellophane, tout simplement pour couvrir, pour m'assurer que la pâte ne sèche pas durant euh, la nuit. Il reste à peu près 15 minutes pour le pointage euh, à la température ambiante. Donc, euh, on se revoit demain matin pour le façonnage. Bon matin. Alors, il est 8h15. Euh, on va pouvoir faire notre euh, hala. Et donc, il reste à diviser la pâte en 6 euh, par égal de 200 grammes. Et ensuite, on va façonner les cylindres et les boudins. C'est parti. On va séparer en deux. Et chacun en trois. Donc, à peu près comme ça, comme ça. de toute façon, on va les euh, peser et on va s'assurer que c'est à peu près 200 grammes par part. 174, donc beaucoup plus petite. 139, encore plus petite. 217, 224. 225. 204. Donc ici, on sait qu'il y a 25 à peu près au trop. 199. Donc ça, c'est très bon. Elle devrait... 201, c'est parfait. Donc, celle-ci, ici on sait qu'on a à peu près 25. On sait ici qu'il y a à peu près ça aussi. Celle-ci, un petit peu moins. OK, on va juste peser les autres. 211, donc il y a 11 qu'on peut enlever encore. 203, on va aller le petit. 201, c'est beau. 199, c'est beau. 195. Euh, 203. Je, vraiment, 197. 199, c'est beau. Et le dernier il va être plus petit. C'est correct. Donc, on va. On les étale en. On replie ici. On les étale comme en carré le plus possible. cylindre. Il faut faire ça avec chacun d'eux. On voit que c'est comme un peu feuilleté, ça vient du, euh, des œufs, de l'huile et du miel, ça donne une pâte qui est briochée. Je fais des boudins qui sont un peu effilés vers la fin. Ici, il a l'air mieux comme ça, donc parfait. le cylindre doit être un peu effilé tout simplement la raison c'est qu'on veut une lac qui soit plus large au centre et plus effilé à, à la base dont les extrémités sont plus effilées Bon. Donc, maintenant, on va mettre chacun des cylindres en à peu près 12 pouces pour commencer et on va revenir par la suite les rendre un peu plus longs. J'ai oublié de les effiler ici. Donc. Pourquoi je ne les fais pas au complet euh, d'un coup pour les étendre euh, la longueur prévue? Tout simplement parce que je veux laisser reposer un peu le glutenant le réseau de gluten. Donc, je ne vais pas le stresser davantage. Donc, il y a eu deux possibilités, mais je trouve qu'on travaille beaucoup plus fort de l'autre façon, alors que ceci, c'est beaucoup moins exigeant. Alors, on prend 15 minutes et on se revoit dans 15 minutes pour pouvoir euh, au moins les rendre en boudin complet. Alors, dans 15 minutes. Nous sommes de retour après 15 minutes. Donc, c'est le temps maintenant de façonner notre la. Donc, on prend les premiers qu'on a fait. C'est important vraiment de mettre euh, un linge parce que sinon, ils vont sécher. Je dirais à peu près 18 pouces. On peut mettre le linge dans l'autre sens. 18 pouces, donc c'est à peu près, on pourrait les allonger un peu plus plus tard si on veut, pour ouais, l'instant. Ça, ça fait à peu près 20 pouces. On y on va. Oui. C'est la partie la plus difficile. Hein? On dit que c'est la partie la plus difficile, c'est la partie la plus difficile physiquement. La partie la plus difficile va être surtout de bien les, euh, faire le tressage. Donc. Bien. Le mettre. Bien. Donc, on les colle ensemble ici. On sépare c'est ça donc on sépare 2 et 2 et 1 et 1 un. on met celui là c'est pas grave là et celui là là donc on ramène lui Oups. ici. Ça, ça va se défaire au début, c'est pas grave. Donc on le ramène ici et on amène lui là. Donc on ramène lui ici et on ramène lui là. faut toujours qu'on ait deux ici et un et un ici. Donc, on ramène celui-ci, et on amène l'autre ici. Donc, on ramène lui ici, et on tire sur lui ici. Donc, lui ici, lui ici. Lui ici, lui là. Lui ici, lui là-bas, lui ici, lui là-bas, lui ici, lui là-bas. Là, ce qu'on peut faire, c'est effiler les coins, on va les mettre en dessous. Donc, on déplace la halle sur notre papier chenilleux. Donc, il reste à appliquer une couche euh, tout simplement de glaçure faite avec de l'œuf. Donc, c'est un œuf plus les deux blancs d'œufs. Les deux blancs d'œufs qu'on a utilisés hier. Alors, on se revoit dans environ 2 heures, peut-être 2 2h30. Je vais mettre un sac de plastique par-dessus. Eh bien, ça fait déjà deux heures et quart que la hala, elle est en après, Donc, elle est prête maintenant pour euh, être enfournée. Avant, on va lui mettre euh, encore une couche de l'œuf et on va mettre des graines de sésame. Comme vous voyez, elle a pris de l'expansion. Donc, on n'en jamais un pain qui n'a pas pris de l'expansion. Vous pouvez faire un décor ou tout simplement en mettre un peu partout. Il y en a qui vont en mettre du noir sur une, euh, la ordinaire sur l'autre, et ainsi de suite. C'est un choix. Moi, comme j'aime beaucoup les grandes de sésame, j'en mets beaucoup. Alors, là, là, elle est dans le four depuis 15 minutes, donc on va enlever le couvercle de la route soir Ça sent très bon. Oh, qu'elle est belle! Oh, okay, qu'elle est belle. Donc, on la laisse encore euh, probablement 15 minutes. Ça fait 35 minutes que la pâte est dans le four. Donc, là, là, elle est probablement prête. On va vérifier au niveau de sa température. Elle est très belle. Est vraiment très bien. Là, on va vérifier la température interne. Que ce soit au moins 90. degrés Celsius. 90, déjà, donc c'est beau. Et il y a rien. Donc c'est très beau, elle est prête. On peut vérifier aussi de cette façon-là. Donc le son. Donc elle est très, très belle. Voilà, c'était la